On m'a convaincu de venir ici et du coup j'ai beaucoup aimé le côté euh, euh, tiers-lieu avec une éco-responsabilité, avec un partage des connaissances. J'avoue que c'est pas mal du tout. Bonjour, bienvenue à la Trézo, lieu de vie de fabrication situé à Malakoff. Ici, on est dans un espace qui est un café-cantine dans lequel on accueille énormément de monde le midi, mais on a aussi des concerts, des événements, des moments coopératifs. Venez avec moi. Quand on monte, on est plutôt sur des ateliers d'artisans de, en résidence, plutôt artisanat d'art, et des, un espace de formation, d'ateliers dans lequel on peut aussi organiser par exemple des riper Café. Et quand on monte enfin au dernier étage, on est sur un, un, un vrai Fab Lab avec des machines lourdes entre guillemets, notre IKEA Malacofio, qui nous permet en effet de fabriquer des meubles, de la signalétique, des lampes, des bijoux, tout ça avec peu de machines et des fichiers qui sont partagés à l'international. c'est quoi un Fab Lab ben, euh, C'est des espaces où on, on peut avoir des techniques très variées qui ont de, de techniques artisanales, je sais pas, travailler le bois, la couture, jusqu'à des, des techniques numériques, l'impression 3D, la découpe laser. Euh, mais le plus important c'est qu'on vient y fabriquer des choses, euh, on vient y apprendre et surtout on vient échanger avec d'autres. Beaucoup de choses sont très facilement accessibles. Voilà. Si on n'a jamais fait de menuiserie, ben, si, si on est dans un atelier partagé et qu'il y a des gens sympathiques qui vous expliquent comment ça marche, on peut très vite faire des choses euh, des choses intéressantes. On peut vouloir changer le monde, mais là on montre que c'est possible sur des, des, des sujets très concrets réseau, il y a vraiment cet enjeu de circuit court de, de faire un, un, un bâtiment qui aussi déjà s'est produit par lui-même, c'est-à-dire par les machines qui étaient à l'intérieur du bâtiment, on a produit le mobilier sur place, donc ça c'est déjà intéressant. Et sur les achats de la restauration, on essaie d'être le maximum en circuit court et de gérer les biodéchets avec un vélo cargo pour pouvoir en effet l'amener dans les jardins partagés de la ville.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 D'abord, euh, il faut y croire, voilà, déjà, il faut avoir une volonté politique et se dire que c'est possible et y croire et faire confiance. On est parti sur un lieu qui avait été identifié, qui est l'ancienne trésorerie de la ville. Ça s'est construit dans le temps, sur de la dynamique collective et sur l'idée que qu'on euh, pouvait avoir un beau projet qui serve et les artisans puisqu'on voulait donner une dimension euh, artisanale euh, à ce lieu et puis euh, qui pouvait aussi être utile pour la population et ça entraîne très très bien marché à la Tréseau. Et je peux vous assurer qu'on fait des émules. Quoi. Je veux dire, la dernière fois, j'étais avec des élus de Nantes qui venaient voir comment ça se passait à Malakoff. On est un peu laboratoire aussi euh, et on en est fiers. Voilà.